Je suis un la la je suis un de la de la ça, ça, tu n'as de français, tu n'as anglais. Tu n'as pas de casse. Tu n'as pas de casse, de de de de de de je suis un en France et en Pétain, à Malacas. Je suis un club de de Philippines, et je suis un sultan de la à Malacas. Je suis un sultan la Récha, et la c'est un peu ce qu'on un